Alors, suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos organisations, eh bien aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur un point qui nous remonte très, très souvent et qui va faire beaucoup, beaucoup de, de différences peu à peu. C'est la faculté à remettre l'attention, notamment quand il y a des difficultés, sur des solutions, l'action-solution. Alors, pourquoi c'est un thème qui est important Parce qu'on ne s'en rend pas compte euh, dans l'évolution humaine, c'est que quand une personne vit des frustrations, en fait, la tendance qu'elle va avoir, c'est à exprimer ses frustrations. C'est-à-dire que ah j'en ai marre, le planning n'est jamais comme il faudrait. Ah mais tu comprends le photocopieur ceci, et cela. Ah mais pourquoi tu es toujours en retard. Ah mais pourquoi vous faites les choses comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Vous voyez, vous voyez toutes ces, ces, ces affirmations qui consistent en fait à communiquer sur une frustration. Et c'est pas un défaut, c'est que bah, nous, tous les êtres que nous sommes, nous sommes des êtres émotionnels. Et quand nous avons appris à grandir, notamment enfant, la première chose qu'on a appris à exprimer, ce sont des frustrations. Et donc c'est pour ça que c'est si facile, et eh bien à la plupart des gens d'exprimer de, leurs frustrations et surtout de, de faire des critiques parfois et et, et voilà. Donc ça c'est une tendance. Malheureusement, cette tendance on s'en rend pas compte, mais elle nuit à beaucoup de situations, notamment relationnelles, mais pas seulement relationnelles. Elle et, et, et nuit à beaucoup de, de, de situations de vie, en fait, professionnelles ou, ou autres. Et donc la clé, et c'est ce qu'on se rend compte auprès des personnes qui se forment justement et qui évoluent dans leur dimension, euh, à, la, à la fois à l'égard d'elles-mêmes, mais aussi de, de leur environnement, quel qu'il soit, et notamment professionnel, eh bien, c'est qu'elles ont un talent qui va se développer de plus en plus, une attention qui va se développer de plus en plus. C'est à remettre le focus très rapidement sur une solution. Imaginez que vous ayez raté un train. Vous êtes là sur le quai de la gare et puis bah, vous voyez le train partir parce que vous l'avez raté. Et vous savez que ce train, bah, du coup, va entraîner une deuxième chose, c'est que vous allez euh, du coup rater votre avion. Et comme vous ratez votre avion, bah, du coup, vous ratez la conférence pour laquelle vous êtes attendu euh, à Marrakech, je ne sais pas où, enfin quelques heures d'avion d'ici. Euh, et ça, c'est très, très embêtant parce que vous commencez à, à lister toutes les problématiques évidemment que ça va engendrer. Et là, pour le coup, ça va être très compliqué. L'autre idée, eh bah, c'est de se dire tiens, et c'est ça qui va être un gap très, très important. C'est ce que je me laisse enfoncer avec toutes les conséquences négatives que ça va engager pour moi, pour les autres, pour l'environnement. Et comme je ne suis pas bien, du coup, d'aller chercher un petit peu des, des responsables euh, et de me mettre dans un processus de critique, d'énervement, d'agacement avec tout ce que ça peut entraîner, Ou est-ce que, et c'est là le, le gap de transformation, où je remets l'accent, le focus au bon endroit, c'est-à-dire au fond, maintenant, c'est quoi la solution Qu'est-ce qui serait le mieux Qu'est-ce que je peux faire à partir de là J'inspire, je respire et je me dis, wow, quelle est la solution et comment je peux aujourd'hui tirer au maximum profit de cette situation pour rebondir autrement Et, et ce sera là, du coup, que ça va être l'occasion, peut-être, de découvrir des tas de ressources qu'on n'avait pas vues. Mais pour ça, il faut garder ce focus solution. J'écoutais Mike Horn, vous savez, cet aventurier fantastique que, que j'adore. Et ça, c'est un point qu'il qui met énormément en avant, lui qui traverse des, des situations où il se met face à des contraintes colossales question de survie, il dit toujours à quel point il lâche jamais, jamais, jamais, jamais sur où est le focus solution, focus solution, focus solution. Et vous savez, quand vous démarrez une réunion et que la personne arrive, vous dites, tiens, mais pourquoi t'es encore en retard? C'est pas possible. Voilà. C'est pas du tout la même chose que de dire, tu sais. Même si tu n'arrives pas tous les jours à l'heure, euh, je vois bien que parfois c'est compliqué pour toi, mais sache que quand tu arrives à l'heure, ça va faire une vraie différence. Et là, d'expliquer pourquoi ces différences sont importantes, et notamment en termes de valeur. Vous savez, le fait de démarrer à l'heure, bah, ça nous met tout de suite dans une disposition différente, euh, ça, etc. Donc, euh, vous voyez, remettre l'accent sur des solutions, c'est... Un vecteur extrêmement puissant. Et il faut savoir que c'est contre-intuitif la plupart du temps quand vous avez des contraintes, quand vous avez des difficultés. Ah ben le type est arrivé en retard. Ah ouais, mais pourquoi il a fait ça Mais c'est pas possible. On est beaucoup dans le pourquoi du problème au lieu de se dire mais si au fond on était dans une solution, ce serait quoi Et c'est vraiment l'accent que je vous invite à développer, c'est de l'entraînement, remettre l'accent sur le. Sur le si ça marche, ça marcherait comment Quelle est la solution au fond À partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et vous verrez que tous les leaders comme ça qui font face et qui se révèlent face à des crises ont ce talent de remettre l'accent sur des solutions. Donc, je vous invite à expérimenter ça comme ça dès, dès la prochaine difficulté tiens, et ça serait quoi la solution Et quand vous vous l'avez pas, de la demander autour de vous parce que c'est incroyable comme les gens auront envie en fait de vous apporter des solutions si vous vous les avez pas. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes de management, en termes de relations, etc., est très intéressant. Tiens, comment on pourrait faire J'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce qui serait, selon toi, une solution face à ces situations. Et poser cette question, vous allez voir, c'est très impactant dans le cadre d'une interaction constructive. Voilà, Je vous invite donc à expérimenter ça et puis à me laisser un peu votre avis sous cette vidéo, éventuellement votre expérience ou vous-même, comment vous y prenez justement pour aider, soutenir, orienter des gens sur des solutions. Merci à vous et au plaisir de continuer à interagir avec vous.